en moi un cœur et oh Dieu crée en moi un cœur te louer, Jésus, Jésus mon roi, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Que le Seigneur nous bénisse. Levons-nous s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des Psaumes au chapitre 1er. Psaume chapitre 1. Nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 1. Nous lisons la parole du Seigneur.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 Que rien ne te trouble, mon amour. Que rien ne t'effraie, car tout passe. Dieu ne change pas. Dieu Saint De toute la patience triomphe en oh, Dieu. Merci notre Père, merci notre Seigneur et notre Sauveur. C'est vrai, toi seul nous suffit. Et en toi, Seigneur Sauveur, nous te disons vraiment pour pouvoir te louer avec ce peuple qui est à toi ceux qui sont présents ici et sont aussi là qui sont aussi en connexion, Père, dans différents pays, que ce soit des pays anglophones Père Saint-Dieu, nous les saluons aussi nous prions pour eux aussi, bien Père Saint-Dieu que ton nom soit vraiment exalté de nous avoir donné autant de frères et de sœurs qui vraiment prennent position pour ta parole et qui soupirent après toi seul mon bien Père, oh Dieu pour uh, être conduits uniquement par toi Seigneur, parce que leur désir c'est de pouvoir te voir Père, merci encore pour uh, ce soir, pour les chants et les cantiques que tu nous a accordé la grâce de pouvoir chanter, que nous avons vraiment chanté de tout notre cœur, parce que c'est là aussi les moyens par lesquels nous pouvons nous approcher de toi, mon bien-aimé Père Saint Dieu va t'exprimer notre amour du fin fond de notre cœur Père, béni soit ton saint nom pour chaque frère et pour chaque soeur. merci pour notre précieux frère Christian l'ouange à toi, pour chaque frère et chaque sœur en ces lieux, Seigneur aussi, aussi qui sont en connexion aussi, Père qui prient pour cet endroit aussi, pour cette réunion, pour ce moment béni que nous passons dans la présence bien-aimé Père Saint Dieu, merci parce que tu es le seul qui nous introduit encore dans des moments tellement merveilleux, Père, où tu nous ouvres encore davantage les yeux et aussi l'entendement, Père, son Dieu. Tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es véritablement au milieu d'eux et nous en sommes témoins, Père. Nous te remercions encore pour cette soirée et nous chanterons les chants de Sion pour ta gloire et nous demanderons encore la grâce qui veut encore nous aider à continuer encore le chemin. Surtout, Père, aide-nous à avoir encore les ailes puissantes dans notre vie, Père, tu pour toi, pour ton œuvre, Père, pour ta maison. Merci pour ce peuple qui... Est venu parce que chacun de nous avons soif de Dieu vivant et nous voulons vraiment te rencontrer et surtout que tu puisses encore faire ton travail dans chacun de nous, mon bébé, mes Seigneur, et sauveurs. Merci pour tout ce que tu fais car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous, nous sommes toujours heureux lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble et de aussi réaliser que le Seigneur, notre Dieu, nous aime autant parce qu'il nous donne aussi des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur. Lorsque nous avons cette grâce de pouvoir avoir la joie de voir un frère ou une sœur qui aime vraiment la parole de Dieu de tout son cœur, c'est vraiment une très grande consolation. Et dans ce monde, nous réalisons que Dieu nous a donné quand même aussi des frères et il s'est aussi consolé. Parce que c'était un monde tout à fait, euh, ça va tourner toujours vers le mal, comme Dieu l'avait dit. Si déjà en ces ans, le temps de Noé, il a eu, à pouvoir s'exprimer de cette manière-là encore. Parce que vous voyez pratiquement la proximité, combien euh, ces gens étaient encore plus proches encore de choses qui concernent Dieu. et a plus forte raison encore à notre époque où est vraiment, les gens se sont vraiment tellement, tellement éloignés des choses de Dieu et que la religion a pu prendre encore davantage la place dans le cœur des hommes, dans l'esprit des hommes, dans la pensée des hommes. Effectivement, nous remercions Dieu parce que sa parole est vraiment puissante. Et au travers de toutes ces, ces troublés et ces mélanges de beaucoup de choses, il a dit que la lumière soit. Amen. Oui, nous sommes de cela que Dieu, dans un, dans un temps comme ça, il, il a toujours dit lui-même qu'ils mm, étaient alors très peu nombreux. N'attendez pas de foule, mon frère, ma soeur. Le diable, effectivement, il attire les gens par la quantité, de nombre de personnes et la foule excite les gens. Et puis, quand il voit, il croient qu'effectivement, que cela... Je vous ai toujours eu à pouvoir attirer votre attention sur le fait que ne faites jamais attention à ce que vos yeux voient. Dieu, Dieu nous a donné la grâce de pouvoir avoir la foi. C'est-à-dire que nous devons considérer ce que la parole de Dieu considère et ce qu'il dit. Qu'est-ce que je veux que vous compreniez par là Le Dieu qui a créé les cieux et la terre et les êtres humains sur la terre. Vous vous rendez compte que ce Dieu-là est venu et il n'avait même pas 50 membres dans son Église alors posez-vous quand même la question si c'est Dieu qui voulait vraiment voir des milliers de foules parce que vous voyez les gens comme oh, il y avait la foule qui le suivait mais en fait était pas, il était pas intéressé par la foule qui le suivait vous pouvez bien comprendre effectivement ça c'est pour ça que je dis oh, nous avons la foule, Dieu est avec nous est pas Dieu n'est pas dans la foule quand il avançait, quand il marchait la foule le suivait et vous vous souvenez quand même très bien et comment il se comportait avec la foule quand il était avec la foule, il ne parlait qu'en parabole vous vous souvenez? Et c'est quand la foule est partie qu'il est resté avec ses disciples, qu'il leur a donné la compassion aux Écritures. La foule le suivait. Vous vous souvenez? Et il avançait aussi. C'était un grand nombre de gens qui le suivaient. Quand on pouvait le voir, ah, c'est comme ça. Mais il est très bien. Lorsqu'il, ces grands nombres le suivaient, effectivement, il est passé. Et puis en ce moment, il s'est arrêté. Il a dit quoi? La foule me touche? Non. Non. Il n'était pas intéressé par la foule. C'est pour ça que même les disciples oh, ils, étaient, ils sont en grand nombre, effectivement. Et puis, et puis, il dit, mais Seigneur, c'est que tout le monde te touche. Il dit, oui, la foule. Et vous voyez, la foule, vous voyez, c'est moi, c'est pas ça que je suis venu par ici. Parce que vous savez très bien qu'ils ne passaient pas par hasard à cet endroit. C'était pas la foule qui intéressait les Seigneurs. Mais c'est toi en tant qu'individu. C'est important, frère et soeur. c'est vrai que lorsque vous vous regardez, vous êtes insignifiant. Mais c'est pour ça que Dieu vous a choisi. Au cœur n'étant rien aux yeux du monde, effectivement, mais que pour lui, vous êtes précieux à ses yeux parce qu'il sait ce que vous avez, ce qu'il a placé au-dedans de vous. Donc que nous puissions comprendre qu'effectivement, que notre Dieu est un Dieu. C'est pour ça que quand même si, c est, c est, vous êtes toujours dit, quand bien même vous pouvez venir seul ici, vous asseyez seul, vous seul l'atmosphère. Juste en intention en, en, en de ce dont pour lesquels vous êtes venu pas chercher quelqu'un, mais vous êtes venu chercher Dieu. Amen. Étant même seul, Amen. Dieu est avec vous. C'est cela la chose. Et n'oubliez jamais ceci, mon frère et ma soeur, ça doit être constamment aussi dans votre pensée, dans votre cœur. Le jour où vous allez traverser ce chemin-là, prenez l'autre côté, vous n'irez pas avec la foule. Ce sera toujours vous seul. Depuis les débuts, Dieu vous a fait comprendre que vous devez commencer à voir, vous devez vous rendre compte que vous devez être seul. Tout au long du chemin, seul. Être influencé par un homme Non, par Dieu seul. C'est toi qui dois faire ce chemin avec lui. Et quand tu, jusqu'au bout du chemin, maintenant, quand tu arrives à ce chemin-là, et tu tournes un peu autour de toi, tu regardes, il n'y a pas l'homme. <rire> Regardez. Vous vous souvenez de la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère Vous vous souvenez Quand bon, il était venu avec des pierres et tout ça. Vous lancez des pierres. effectivement. J'ai toujours aimé ça, vous connaissez quand même. Bon, que Dieu te bénisse, ma bénédiction. Et alors, vous voyez bien, et quand ils ont ils ont, ils ont ils ont laissé tomber leur pierre, et puis, lui, il s'est redressé, lui, il a regardé la femme, il a, il a dit à la femme, dit, mais, où sont donc tous ceux-là qui t'accusaient Elle a regardé à gauche, il n'y avait plus de foule, il n'y avait rien. C'était elle avec le Seigneur. Puis le Seigneur, il regarde les seigneurs, seigneurs il se dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. Va en paix. Nous devons comprendre, frère, ce, ce, cela d'une importance capitale pour que vous compreniez pourquoi, même s'il n'y a personne avec vous, vous pouvez chanter. Amen. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui soit à côté de vous pour vous encourager à chanter, non. J'aime beaucoup. Euh, euh, oui, Dieu te bénisse. Oui, oui, oui, oui c'est vrai, frère. Je glorifie les Seigneurs pour cela. Ah, je me souviens, nous allons lire l'Écriture. Je me souviens toujours du jour de Covid. Je l'ai regardé. Vous n'étiez pas là, c'était à l'écran. Mais il avait toujours le même zèle. Et bon, quand il portait, je l'ai regardé, j'ai dit Dieu d'Abraham. Même quand il n'y avait personne, on chantait les chants des cantiques. Nous avons ces dieux que nous aimons, nous n'aimons aimons pas parce que les gens viennent, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Le premier. Alors même dans la chambre où je me trouve, je ne peux que louer ces dieux. Je ne, je, vous savez je n'aime pas mon Jésus à parce qu'il fait des grandes choses pour moi. Non, parce qu'il l'a déjà fait. Est-ce que vous comprenez Je l'aime parce, parce qu'il est. Parce que moi, je n'étais pas aimable. Mais lui, l'effet de comprendre que lui, il m'a aimé. Dans mon état de santé où j'étais, effectivement, où personne ne pouvait pas m'approcher. Aujourd'hui, il a fait son choix sur une personne vile comme moi. Alors, frère et sœurs, il n'avait pas besoin de beaucoup, en fait. Rien qu'à penser à ce qu'il a fait pour toi. Et puis, tu, tu réfléchis en disant, mais non seulement, si ces temps-là, écoutez d'abord, nous allons lire. Si en ces temps-là, j'étais le plus mauvais, mais il m'a quand même aimé. Il m'a fait du bien. Bien sûr que oui. Parce que, oui, il y avait beaucoup d'accidents par lesquels beaucoup sont morts. Je suis resté vivant. Je ne le connaissais pas. Mais maintenant que je le connais, frère et soeur, il va encore faire encore pour moi. Quand je ne le connaissais pas, il veillait. Mais maintenant que je le connais, Alléluia Mon frère, n'aie pas peur du lendemain, mon frère. Comme les cantines disent, mais nos lendemains sont vraiment assurés. Que le lendemain à toi, c'est sûr et certains sont assurés. Tu ne vas pas mourir maintenant parce que s'il si, fallait que tu meures depuis longtemps, mais au moment où le diable pouvait te tuer à ce moment-là, parce que tu étais un incrédule, il t'a gardé. Et alors maintenant que tu le connais, mais il garde ta vie toujours, mon frère et ma soeur. C'est pour ça, n'ayez peur de rien. Les maladies, c'est sûr et certain que ça viendra. Mais il nous a rassurés aussi. Qu'il guérit toutes nos maladies, même si ça traîne. Il me quand même d'avoir la patience, en fait, dans ma propre vie. C'est pour ça, ne venez pas. Et vous savez, ce qui me fait beaucoup mal, c'est quand on prie pour quelqu'un, il part, il a des douleurs, il se plaint toujours. Ah, frère, ah, je ne sais pas bien. Ah, vous savez, ça, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Vous savez, quand on a prié pour toi, ce n'est pas que. C'est vrai que des guérisons sont aussi instantanées, mais Dieu veut quand même voir ta foi, s'il te plaît. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai guéri, mais c'est ta foi, à toi. Mais si tu pars à la maison, tu continues à pouvoir te plaindre d'abord des mots de Sissi, de ceci ou la jambe de ceci, Frère et sœur, mais tu vas voir ce que toi tu cherches. Mais bien sûr que oui. Dieu n'est pas un Dieu qui ne peut pas te guérir. Il va te guérir même si ça prend longtemps, mais il sait ce qu'il fait, c'est pour quand même... Vous savez, nous ne pouvons pas instruire Dieu. Le problème, c'est que nous pensons avoir, avoir la connaissance vraiment très plus grande que Dieu-même. Oui, vous savez la vérité. Regardez, frères et sœurs. Pensez-vous au moins que Dieu ne sait pas que toi et moi, nous avons besoin... Comme par exemple, nous nous avons de... Seigneur, donne-moi puis pouf, directement, la chose est faite. Il sait bien que tu aimes bien que les choses soient instantanées. Dieu le sait, ma soeur. Il a plus de connaissances que toi. Il te connaît mieux que toi-même. Il sait bien que quand tu avances, il veut tu veux ça. Mais pourquoi il ne te donne pas aussi à ce moment-là l'instantané Mais comment ta foi grandirait-elle Parce qu'il il, il, il sait ce qu'il fait, parce qu'il te connaît. Parce que s'il veut obtenir la chose dont il a besoin qui est en toi, il faut que tu passes par le travail. Mais ta foi à toi, parce que c'est notre foi, nous l'avons entendu, qui triomphe de ce monde. Alors si nous l'avons, elle va travailler, frère et ça. Il faut que la foi travaille, il faut que la foi, il va pouvoir exercer ce que... Tu ne pas croire qu'effectivement... Parce que souvent, c'est vrai, nous allons tous nous allons chez le médecin, quand les radios sortent, aïe Monsieur, ici, ça ne va plus. Madame, ici, ça ne va plus. Et vous sentez que dégonflé, vous êtes. Bon, nous allons lire dans les livres des actes au chapitre 1. Si nous pouvons nous lever, nous lirons dans le livre des actes. Atrès le chapitre 1, c'est cela, je pense que c'est cela, oui. Verset 1, il nous dit, oh, toujours, Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par les saint esprits aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et, 40 et, et, pendant, pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu.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 Que ton nom soit béni, notre Père et notre Dieu. Merci encore pour cette grâce et privilège de pouvoir nous tenir encore dans ta maison en séjour et de pouvoir lire ta parole. Merci vraiment d'avoir utilisé des hommes pour mettre par écrit ce que toi, tu as eu à pouvoir également aussi annoncer. Père saint Dieu est promis. Béni sois-tu encore pour ces instants que nous avons de pouvoir lire Viens nous parler, Père, et nous aider encore à ce que nous puissions comprendre. Parce que nous aimons t'entendre, Père, et surtout nous aider encore davantage à ce que ta parole à toi prenne vie dans chacun de nous. Car nous t'avons ainsi prié, au nom de saint Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, euh, il euh, exprime effectivement les choses depuis euh, les débuts en montrant effectivement comment le Seigneur a eu à pouvoir marcher, avec ses disciples, effectivement, il a bien précisé, à la parole clarifie clairement qu'il a choisi. Alors, si le Seigneur a fait son choix sur eux, c'est parce qu'ils le connaissait avant même qu'ils soient ce qu'ils étaient quand il les a trouvés, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important à pouvoir aussi se souvenir et nous avons compris aussi qu'effectivement que si ils ont été choisis c'est parce que le Seigneur le préparait aussi pour ce qu'ils allaient faire aussi dans le futur c'est à dire qu'effectivement que dans le plan et c'est ce qui est merveilleux ces hommes que Dieu soit béni c'est une grâce extraordinaire de pouvoir réaliser que Dieu avait un programme tellement grand et profond effectivement mais il avait besoin de ces hommes là qui soient dans son plan et ces hommes, effectivement, ont été choisis pour être positionnés dans les choses qui concernaient, effectivement, le programme des dieux. Et nous le voyons effectivement parce que là maintenant, il leur dit quelque chose parce qu'il expliquait effectivement, il dit mais à sa résurrection, ils l'ont vu, ils ont pu le voir effectivement. Et la Bible nous fait comprendre, enfin, il leur parlait effectivement de choses qui concernaient le royaume de Dieu à sa résurrection jusqu'à ce qu'il ait eu à pouvoir insister sur un point très important parce qu'il désirait en voir sur le royaume d'Israël à être reconstitué en temps-là. Il dit non, non, non, non, ce n'est pas à vous de vous occuper de cela. Mais ce qui est très important pour vous, c'est ceci. Ce ce qu'il a dit, effectivement, il dit, il dit, il ceci, dit, verset, verset 7, il dit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais, mais vous, vous recevrez nos puissances, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Seigneur, après leur avoir enseigné, après leur avoir donné de preuves même, effectivement, de sa résurrection, que ce n'était pas un esprit, ce n'était pas quelqu'un d'autre, effectivement, c'était bien lui, en réalité, qui était là, qui leur parlait, effectivement, et ils s'en sont souvenus, parce qu'effectivement, ben, quand ils l'ont vu, et ainsi de donc, quand vous l'avez vu, alors il a eu à pouvoir insister sur quelque chose de très important. Il dit, je vous l'avais promis, effectivement, vous recevrez une puissance. Il a bien exprimé ici, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et bien jusqu'aux extrémités de la terre. Nous comprenons effectivement que... Cette promesse, il l'a bien dit, cette promesse avait vraiment son importance, effectivement. Non seulement pour les disciples eux-mêmes, parce que là, c'était la condition que qu'ils aillent même pour pouvoir rendre témoignage de ce qu'ils ont eu à pouvoir vivre avec lui, montrer effectivement ceci, ce, cela, il leur fallait, c'était la condition, il fallait d'abord qu'ils reçoivent effectivement cette promesse, c'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit, parce que sans cela, il ne pouvait pas être ses témoins. Parce que c'est lui-même qui l'a dit, effectivement, que, et vous serez mes témoins lorsque vous aurez reçu, effectivement, là cette puissance, effectivement, donc le baptême du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les paroles de Pierre ou de Paul, effectivement, ainsi de suite, ce sont les paroles qui sont sorties de la bouche du Seigneur lui-même. Et voilà ce qui est extraordinaire, effectivement, qu'après leur avoir à parler, effectivement, ainsi, et la Bible nous fait savoir que oui, quand il a terminé cela, puis il, sous leurs yeux, il était donc enlevé, on, ils l'ont vu, effectivement, monter, comme si vous me voyez ici, debout devant vous. Donc, ils l'ont vu, ils n'ont pas vu un nuage, ils ont vu, c'est Jésus qu'ils ont eu à pouvoir marcher avec lui, qu'ils avaient marché, effectivement, et qui était mort sous leurs yeux, qui est aussi ressuscité, et montaient vraiment au ciel. Là, ils étaient sûrs et certains que celui-ci est vraiment Dieu lui-même. Et ils au ciel. Vous vous souvenez maintenant dans ce que nous avons lu dans les livres des Hébreux, effectivement, parce que oui. il allait effectivement pour traverser. Vous connaissez cela, non Bref, nous le comprenons. Alors, ils montaient sous, sous leurs yeux, ils le voyaient, ils l'observaient. Ces gens, ils avaient un témoignage tellement palpable, et puissant, ancré en eux. Mais il manquait quelque chose qui ferait qu'ils soient vraiment convaincus et de véritables témoins prenant part effectivement à ce que Dieu était en train de voir faire et pour les raisons pour lesquelles Dieu les avait appelés. Bien qu'ils aient eu à pouvoir vraiment voir toutes ces choses-là, souvenez-vous de quelque chose. Et ça, il nous a dit aussi, effectivement, cela dans les livres, je pense, des, euh, des Corinthiens. Je pense que nous devons peut-être le regarder un peu, je pense. Prenons un peu ce dans 1 Corinthien au chapitre 10. Je suppose que nous allons peut-être trouver cela. Un Corinthien au chapitre 10, je suppose que c'est cela. Je hein, suppose que c'est cela, oui. Voilà, c est, c est, voilà, merci, Seigneur. Un Corinthien au chapitre 10. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuit vous vous souvenez l'écriture effectivement en rapport avec Moïse il dit qu'ils ont tous passé au travers de la mer rouge c'est des expériences extraordinaires hein? sous la nuit Mer Rouge, ils ont passé parce que vous vous souvenez comment Pharaon était vraiment en colère. Et ça, aucun être humain, aucune personne parmi eux, excepté ceux qui étaient vraiment dans la foi, qui pouvaient arriver à pouvoir voir ces, ces Pharaons venir et devant eux. Et ça, cette mer Rouge qui était là, vous connaissez cela, on en a parlé beaucoup plus souvent. C'était impossible, il n'y avait, avait rien qui pouvait arriver à pouvoir leur donner l'espoir, les effectivement, au peuple, effectivement, qui réunit ces mensures naturelles. ils dit, mais ce n'est pas possible. Mais Dieu était là présent, il leur a prouvé que avec lui, toutes choses sont possibles. Il a ouvert la mer rouge et ils sont passés. Chose qu'ils ne pouvaient pas réaliser. Et voilà. Alors, il dit mais Voilà qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et, et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même brevage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ces rochers étaient... Crispés. Mais... La plupart d'entre eux, malgré qu'ils ont bu. Vous connaissez cela Malgré qu'ils ont mangé. Vous vous souvenez, non Donc ils ont mangé, et puis ils ont bu effectivement, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Alors on se pose la question de pouvoir savoir. Mais pourquoi périrent-ils dans les déserts Vous me suivez, frère et soeur pourquoi périt-il dans le désert, effectivement Alors, nous voyons ici, je crois que nous avons la réponse. C'est dans le livre des Hébreux, je suppose que c'est là, probablement. Si c'est pas si c'est. On va peut-être le trouver. Ou c'est cela. on va voir, effectivement, si c'est là aussi. Voilà. Alors, oui, ce que. Alors, Hébreux, chapitre 3, verset 7, il dit. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'inducisez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me en pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant combien 40 ans, vous vous rendez compte 40 ans. Et puis, il dit ici, aussi, je fus irrité contre ces générations, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous Suivez. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur aussi mauvais, et incrédule au point de se tourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'induisez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu C'est là que nous arrivons, non Ils furent pas la plupart, hein Ils furent pas... Vous, vous, vous suivez Alors, mais, mais qui furent donc en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de qui Moïse. Un Corinthien dit, on l'a vu, hein Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos Sinon à ceux qui avaient donc fait quoi Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de quoi De leur incrédulité. Alors, voyez-vous, mon frère Masson, ici, il a fait cette promesse, effectivement. Mais il a à pouvoir comprendre, mais il me dit, mais pour que vous soyez mes témoins, il vous faut, ceci, parce que vous me dites, je suis témoin de Jésus, je le crois, non, non, non, non, non. Il faut, effectivement, que vous ayez reçu, reçu non, non, non, la, la puissance d'en haut, effectivement, dit que le baptême du Saint-Esprit. Et ça, c'est cette, cette parole, effectivement, après qu'il a parlé, évidemment, qu'il a été donc pris dans le ciel, et puis il le regardait. Il le regardait partir, effectivement. Parce que c'était la chose qui marquait, parce que c'était la Et c'est dans cette là que... Non, non, non, ce n'est pas à vous, de pouvoir mais, mais ce qui est important pour vous, c'est de recevoir cette puissance haut donc le, le Saint-Esprit, que le Père lui-même a promis de vous donner aussi. Est-ce que vous me suivez Alors vous serez, mettez-moi, c'est pour ça qu'il qu pouvait dire chez Corneille, nous sommes témoins de ces choses en question. Vous me suivez Vous me suivez C'est ça donc la culture. Alors, c'est comme ça qu'il a été donc transporté et, et, et pris sous les yeux et il est regardé comme ça jusqu'à ce qu'il nuait les dos bas. Et alors là, voilà et, et vous connaissez donc ces, ces anges qui viennent leur parler il me disent, mais... Qu'est-ce que vous regardez, effectivement Il dit, mais c'est Jésus qui est parti. Que vous avez vu partir. Vous savez Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Déjà, ça c'est une certitude pour le croyant. Que Jésus n'est pas parti définitivement. Non, non, non. Que son nom soit béni. Comme la Bible est merveilleuse, elle est vraiment extraordinaire que son nom soit béni. Vous quittez la Bible vous êtes perdus. C'est vrai. Vous allez vous fourvoyer dans des documents gauche et à droite, vous ne, voyez, vous ne, voirez, vous ne verrez plus le chemin. Parce qu'il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous m'abandonnez, vous ne voyez plus rien. Vous allez parler à gauche et à droite parce que vous cherchez, ah, on a dit qu'il est là-bas, vous allez dire, non, non, je ne vous ai pas dit ça à vous. Si on vous dit il est là-bas, à gauche, n'y allez pas. Parce que vous savez où vous le trouver, non ah, Donc, effectivement, il viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. N'est-ce pas vrai Que son Seigneur soit béni. Alors, voilà, maintenant, ce qui est merveilleux, parce que maintenant, ils ont eu à pouvoir obéir quand il dit Attendez aussi les lieux qu'il avait dit, c'était à Jérusalem. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit, c'est-à-dire que Dieu s'adresse à toi. Parce que, voyez-vous, c'est cela... Qui doit être important pour tout un chacun, chacun de nous, qui nous appelons fils et fils de Dieu, enfants de Dieu, effectivement. Il faut que toi, tu arrives à un point où, quand la parole de Dieu est prêchée, tu entends que, je ne parle pas du bon, on parle à tout le monde. Non, non, que tu entends que le Seigneur s'adresse à toi. Qu'il veut t'instruire toi pour te montrer ce que tu dois voir. Les autres qui sont là, ils vont entendre le bruit. Et puis, c'est pour ça que vous voyez qu'il s'est battu. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il a dit ça comme ceci? Mais toi, non. Au travers de cette discussion qu'il a parlé, mais toi, Dieu s'est adressé à toi. Il t'a ouvert une fenêtre pour que tu vois clairement qu'est-ce qu'il attend de toi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que la parole de Dieu te concerne toi. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui doit te concerner. Tu dois entendre et comprendre, effectivement, que Dieu s'adresse à toi. Et s'il s'est adressé à toi, il doit t'avoir dit quelque chose. Parce que, frère et ça, vous ne pouvez pas embrasser toutes les promesses ici comme étant le vôtre. Non. Si, si, si. C'est pour ça que vous voyez que, souvent, quand la parole de Dieu est prêchée, il y a toujours des troubles parmi les gens. Parce qu'ils ne sont pas concernés. Mais toi, c'est pour ça que je ne suis jamais les gens. Toi, suis quoi Suis simplement la parole de Dieu. Suis simplement les Écritures. Ça va bouger à gauche et à droite, mais toi, tiens-toi seulement là. Ce qu'il t'a dit, c'était quoi Attends Jérusalem, pas à Saint-Marie, pas à notre cité, ville, effectivement, non. À Jérusalem, c'est là qu'il t'a dit aussi. S'il t'a dit, parce qu'il doit s'être adressé à toi, il t'a dit que c'est là où tu dois aller. Et si ça, il t'a parlé ainsi, donc toi, obéis simplement, reste là. Et c'est comme ça qu'ils sont allés donc là, ils ont attendu. Et alors, autant marqué opportun que Dieu avait eu à pouvoir déclarer le jour de la voilà que quelque chose de surprenant, auquel ils ne s'y attendaient pas. Mais à cause de l'obéissance, de ce que le Seigneur avait eu à pouvoir dire, effectivement, ils ont respecté cela, ils ont attendu, effectivement, cela. Et voilà que, comme un vent impétué, vint donc et remplit donc la pièce. Alors, quelque chose est passé. Ces hommes qui étaient des hommes tout à fait naturels et ordinaires, on voit qu'ils ont commencé à pouvoir bouger, crier, et puis dit qu ils se disaient cest à qu'ils s'étaient plus tranquilles. Qu'est-ce qui s'est passé Mais la puissance est entrée dans chacun d'eux. Quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu effectivement. C'est pour ça que dans la vie, effectivement, les gens, le bruit, comment vas se comprendre? Les gens sont ça pour accueillir. Mais qu'est-ce qui se passe effectivement? Pourquoi c'est bruit effectivement dont les gens sont attroupés? Mais eux même, c'est rendent compte, ils me disent, mais il y a quelque chose qui est passé en nous parce que c'est la promesse que le Seigneur a eu à pouvoir effectivement leur dire d'abord. dit mais allez attendez jusqu'à ce que parce que quand le Seigneur te promet toi, tu parles bien hein? Te promet toi, t'es fait la promesse, mon frère, et ma soeur, Reste ma ferme, il va l'accomplir. Parce que vous, vous vous me suivez, vous dites, mais frère, pourquoi mais Je vais vous poser la question, frère. Quand on parle de l'église de Christ, c'est quoi effectivement pour vous Toi, sœur, toi, frère. Est-ce que tu, tu parles que je suis l'épouse, je suis l'église. Mais, mais quand on parle de l'église, mais qu'est-ce que c'est que l'église en question Donc il a dit, mais je bâtirai mon église. C'est quoi, effectivement Et c'est la foule des gens que tu vois la question, c'est ça que vous devez comprendre effectivement. C'est quoi l'église du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Est-ce toute la foule que je vois, c'est l'église de Jésus Parce que bon, ben, ça, tout le monde se prétend être là. T'sais. Bon, bref. Donc il dit, mais le jour là, effectivement, bon, chacun d'eux qui était là, effectivement, ils étaient 120. Vous vous souvenez, non et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, effectivement, là, parce qu'ils étaient d'abord là dans la prière, effectivement, et ensuite dans la prière, parce que la prière, c'est un élément efficace. C'est un moyen par lequel tu apposes Dieu, tu parles à Dieu, et Dieu, vraiment Oui, parce que c'est à ce moment-là qu'on te dit par des anges, mon frère et ma soeur. Oui! Pas regardant le Facebook et ceci et cela, gauche et à droite. Tu peux, le diable, il est méchant, il, est, il sait effectivement comment attirer ton attention. Non! Mon frère, quand tu prends ton temps de te demain à genoux, les seigneurs aiment cela et les seigneur est là. C'est ça qui fait peur à Satan, effectivement. Parce que quand tu vas persévérer, ta vie va changer. Alors bref, et puis ils sont venus, ils étaient là pendant Pendant qu'ils priaient, la puissance était descendue. Ils étaient tous remplis, la Bible ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Donc la promesse que les Seigneur a eu à pouvoir faire était vraie. Parce que ce jour-là, le jour de la Pentecôte, eh bien oui, ils l'ont reçu. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, effectivement, ce jour-là, il a parlé dans le chapitre 2, je pense que c'est cela. Et nous pouvons le lire ensemble avec vous. Il dit, euh, Je pense que c'est verset euh, 14. Il dit, comme ils étaient remplis de Saint-Esprit. Alors, alors Pierre se présenta avec les 11. Acte 2. Et leva donc la voix, et leur, et leur parlant en ces termes,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 Vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est merveilleux, ça. Donc, okay. et c'est ce que Dieu avait eu à pouvoir dire. Okay. C'est passé, effectivement, donc, cette promesse que le Seigneur avait donnée, effectivement, à ses disciples. Que vous serez baptisés dans peu de jours du Saint-Esprit, effectivement, ainsi de suite, effectivement. Et là, on voit que c'était conforme aux scènes d'écriture. Et puis là, le Seigneur explique ce qu'il désirait, ce qu'il voulait faire, pourquoi il le fait, effectivement. Il dit effectivement que vos fils et vos filles prophétiseront. Mon frère et ma soeur, prophétiser, ce n'est pas faire blablabla, blablabla, bla, que comme des Non non Non, non, non, non, c'est autre chose que ça. Parce que d'abord, tu ne peux pas vivre la vie d'un chien. Et puis tu te demandes, comment tu vas dire, ah, le, le dimanche ou le samedi ou le vendredi, je commence à profiter les saints non, non, non, mon frère, parce qu'il y a un mélange dedans de toi. Et l'ennemi, c'est l'église, effectivement. Oui. Un homme ou une femme qui a reçu. Waouh, le temps fasse vite. Ah oui, nous en avons besoin. Parce que c'est absolument nécessaire qu'on comprenne ces choses-là. Sinon, mon frère et ma soeur, nous sommes en l'air. Oui que Dieu nous aide à pouvoir. Parce que, si, si, si. regardez bien, ils n'ont pas reçu le saint Esprit en joie aux dames. Non, non, non, non, non, non. Ni en étant, je ne sais pas moi, de les choses. non, pas du tout. Ils étaient là, concentrés, dans la prière. Alors, quand vous êtes dans cet état-là, maintenant, ça purifie l'intérieur. La pensée, le subconscient, la mémoire, ils n'avaient pas « Oh, tu sais tel frère, oh, tu sais tel soeur, c'est pas mon problème. » Moi, je ne veux pas perdre mon temps ni mon salut à cause de ce monsieur ou cette madame ou celui-ci. Ben, lui aussi, il doit se battre pour son salut. On lui fait comprendre. Alors, moi, je ne veux pas. Ah, tu peux perdre ton temps de parler de quelqu'un. Moi, je vais gagner. on a dit racheter le temps, car le temps est court. Oui, je dois racheter mon temps. Il discute. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais me mettre à genoux. Que, ce sont le violon qui s'empare de cela. Pas que je dors comme ça parce que je, je viens à l'église de Dieu même. Dieu, mon frère et ma soeur, l'amour de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Vous connaissez Amen. cela, non Amen. Donc moi, je vais dans l'amour du Seigneur, je vais l'aimer. Pour que, pour que le Seigneur agisse encore dans ma, dans ma vie, effectivement, je dois lui donner du temps. Mais si je donne du temps au Facebook. Vous savez, les concepteurs de Facebook, comment ils ont dit Enfin, de vos histoires que vous avez. Oui, vous comprenez bien ça. Ils disaient, ils, ils ont dit, et même, et même ils disent, tous ceux-là qui ont fait ces choses que vous avez à la main, ils disent, nous ne permettrons pas à nos enfants. De, oh, que Dieu te bénisse. À nos enfants. D'ailleurs, nous les, met, les mettons souvent dans les écoles où il n'y a pas d'informatique. Mm -hmm. Les fabricants, les concepteurs de tous les programmes que vous utilisez, ils disent, ce sont des choses qui sont dangereuses et qu'on a fait des programmes tels qu'on puisse occuper tellement l'esprit des gens parce que maintenant quand vous allez sur votre votre youtube là vous prenez le petit le premier il y a un deuxième qui vous invite et puis tu as pris le deuxième le troisième qui t'invite puis le quatrième il dit on a fait ça exprès on a bien étudié l'esprit de la personne effectivement des gens on sait que quand ils vont aller on monte encore l'autre effectivement ils les disent c'est-à-dire que son esprit est occupé par cela, alors on va les, les remplir avec des publicités. C'est pour ça que quand vous voyez des jupes, des, des, des jeunes dames qui s'habillent comme des petites chaînes là, parce que votre esprit est tellement bué dans cela, dans Facebook, vous voyez... Et puis quand vous voyez ça, vous dormez, vous réveillez ces genre de robe. Mais non, mais... Vous connaissez la politique du marketing je vais vous expliquer. Frères et sœurs, Dieu nous aide pour que, pour que vous puissiez comprendre les choses. Vous en pensez que nous sommes des ignorants, que Dieu nous apprend. Nous comprenons, frères et sœurs. Et les diables se jouent avec votre ignorance. Quand vous regardez la télévision, des programmes ou des choses que vous aimez bien, là, effectivement, aussi là, vous, avez, vous êtes tellement plongé dans cela. Soyez quand même sincères. Il hein. ne faut pas me mentir ici parce que c'est vrai, vous le faites. Vous entrez, vous êtes même dans l'action, effectivement, surtout quand on parle des faits de l'effet de l'amour. Je comprends exemple. Voilà, maintenant, maintenant, voilà. Il ne manque pas cela. Premier épisode, même si. Là, il faut oui. Et qu'est-ce que Jean Gabin a fait Et ceci et cela. Et comment il va réagir Donc, vous êtes la... tellement dans l'effet faits Les choses-là, effectivement. Et qu'est-ce qui se passe Tellement que maintenant, il y a une action que tu es rentré. On coupe, on t'envoie maintenant les pampers. Ben oui, qu'est-ce que tu vas voir Mais quand tu vas terminer, je donne un exemple. Hein. La publicité des Pampers. mais tu vois, tu sors, tu sors, là, toi, tu as, un bébé, tu as une maman, tu as un bébé, tu vas acheter des Pampers alors que tu n'avais pas besoin de Pampers. Ouais. Pourquoi Parce que quand tu dans ton esprit et dans cet état de latence, on peut injecter la chose, ça enregistre très bien, et quand tu sors, ça commence à travailler, et tu ne vois que ça. C'est comme ça qu'on vous fait habiller n'importe quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle le marketing. Oui, oui, oui, oui vous voulez remarquer. Vous avez des publicités qu'on vous injecte effectivement. Vous n'avez même pas besoin de cela. Eh bien, vous y allez quand même. Et vous voulez avoir ce que la publicité vous a donné Parce que c'est maintenant ancré là-dedans. C'est la technique des diables. Hein. Ces gens-là, ils étudient des choses, effectivement, pour savoir comment. C'est pour ça qu'on vous rend esclave. Quand on vous dit, oui, oui, si on vous dit aujourd'hui, frère, ne prenez pas votre smartphone, par exemple, pendant quatre jours, vous allez être malade. Non, C'est vrai. J'ai dit, frère, si vous partez ici, laissez vos téléphones. Vous c'est comme un bébé que vous cherchez. Vous l'avez vu Vous avez vu quoi eh, David ou que Non, non, non, pas David, mais c'est mon téléphone. J'ai dit, oh Et on est tellement accroché. Ah pour ben, dire C'est pour que vous compreniez que c'est nécessaire. Alors, là, nous voyons qu'effectivement, je vais, je vais essayer de terminer vite. Mais il est déjà 21 ans. Là, vous voyez quelque chose qui est très important, Ce que quand le Seigneur a fait la promesse... Ce jour-là, les jours de la Pentecôte, ils l'ont expérimenté. Donc, la chose qui était seulement prononcée, ils l'ont vu prendre vie. Donc, ils ont réalisé la puissance que, que revêtait effectivement la parole qu'il avait donnée. Parce qu'il a insisté pour dire, mais il a insisté. Parce que si vous voyez bien l'écriture d'Acteur, effectivement, il a vraiment insisté. Il dit, mais vous devez. C'est une chose que vous ne devez pas passer à côté. Et puis comme ça tenait en cœur le Seigneur, il est même monté, il n'a pas oublié. Des jours la Pentecôte, cela est, est arrivé. Et les gens ont pu voir, effectivement, dit, mais ces hommes et ces femmes, effectivement, voilà comment ça... Et puis maintenant, c'est Pierre, maintenant, qui s'élève, maintenant, qui commence à pouvoir leur dire. Voici ce qui a été dit dans... « j'ai Vos fils, vous prophétiseront... » Donc, c'est dit que ça, c'est ce que Dieu a dit. Donc, l'Esprit qui sera en toi quand tu le reçois. ben Et là, ces dons Et tu as ces dons-là de prophétiser. Parce qu'il dit, ils prophétiseront, c'est pas toi qui l'as inventé. Donc ce qui veut dire que toi qui vas avoir le Saint-Esprit qui est vrai, si c'est le véritable Saint-Esprit, tu as aussi le don de prophétie qui est vrai, qui ne va pas tâtonner dans le peut-être, dans ceci et cela, non pas du tout, il est, il est vrai et quand es, il t'est saisi et que la, le don se met en action, les choses qui sortent sont les choses vraies. Mais pas comme des comédiens, des seuls, les gens que ça, des, ils disent, ah, ah je vous prophétiser, et puis ils te racontent des anéris, pardonnez-moi l'expression, qui n'ont rien à voir avec Dieu, effectivement. Ah oui, c'est certain. Bref, on ne va pas rentrer dedans. Alors mais regardez très bien. Et là, il dit, écoutez bien, il dit, il dit, dans ces jours-là, oui, voilà, dans ce jour-là, verset 18, oui, sur mes serviteurs et sur ma servante, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Vous entendez bien? C'est-à-dire hein? pas d'un autre esprit, mais c'est de son esprit. Alors faites bien très attention quand vous pensez, vous parlez que j'ai l'esprit du Seigneur. Parce qu'il faut bien très faire attention. Parce que si tu as l'esprit du Seigneur, ce n'est pas un autre esprit. C'est bien l'esprit du Seigneur. Et quand on a l'esprit du Seigneur, il ne peut pas te conduire dans des âneries. Non, on ne faut pas venir me jouer la comédie ici, j'ai le Saint-Esprit, et puis on te voit dans les années les choses inutiles Ce n'est pas possible Bon bref, regardez très bien Parce que c'est parce que, bon, je dis, hein, on n'a pas beaucoup de temps, mais ceci est nécessaire pour que nous puissions recevoir quelque chose de... C'est nécessaire. Amen. Que nous comprenions d'abord, parce que vous ne pouvez pas recevoir le baptême de cet esprit sans savoir d'abord comment il opère. Ce qu'il fait effectivement, et comment tu peux reconnaître qu'il est là en moi. Parce que tu dois savoir, s'il est en toi, comment il conduit les choses. Amen. Sur et certain. tu et certain, c'est tout à fait vrai. Et, et, et voilà, et comme la, la, la parole de Félix dit effectivement, et alors Pierre, dans cela, j'aime Dieu, euh, donnez-moi un tout petit peu de minute Pierre, Et comme j'ai toujours dit, n'oubliez pas ce que vous entendez. Il y avait donc douze euh, l'un était un démon, et les Seigneurs l'avait, non, qui j'aime, c'est Jésus, c'est pas possible. Il les choisi avec raison. Même, même euh, euh, euh, euh, ici, euh, Judas l'Iscariote, quand il est venu. Vous vous souvenez quand même, non Il a prié, le Seigneur il a prié, frère, pour que vous puissiez pas être ignorant. Non, il ne faut pas d'erreur. Il dit, mais, mais j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux, sinon le fils de là. Il était dans la perdition. Il ne pouvait pas le garder quand même. Est-ce que vous comprenez Donc, mais bien qu'il faisait partie de tous j'aime bien comme, comme, comme, comme, comme Pierre l'a dit. Est-ce que vous, vous aimez bien qu'on un peu Parce que vous, vous aimez bien hein? Amen. Ah ben oui. Regardez comment Pierre a exprimé les choses hein? Dans le chapitre 1 des actes Verset 16 Il dit Hommes frères Il fallait que s'accomplisse Ce que le Saint-Esprit Vous y êtes Dans l'écriture a annoncé d'avance Par la bouche de David au sujet de Judas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 si connu de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du son. Oh, il non, non, dit, or, il est écrit dans les livres de Psaume. Voyez-vous combien les hommes de Dieu ne s'accrochent qu'aux saintes écritures. Pas par autre. Non, non, parce qu'ils savent que ce qui est écrit doit s'accomplir. Il dit, or écrit dans les livres de Psaume, que sa demeure devienne déserte et que personne ne... Et puis, et, et qu'un autre prennent sa, sa charge. Et, et, et ce qui vu, est merveilleux, c'est toujours dit, comment est-ce que... Non, le Saint-Esprit, il est parfait. Il n'a pas dit qu'un autre prenne sa place. Non. Vous voyez l'équité, non Amen. Pierre, pour, Oui, quand vous avez le Saint-Esprit, il ne va pas vous coller les erreurs, monsieur. Il, il n'a pas dit qu'un autre prenne sa place. C'est différent. C'est différent, parce que si il devait prendre sa place, il devait devenir quand même un fils de la prédiction. Donc, continuez en étant fils de la prédiction, fils de la prédiction. Mais là, c'est la charge le ministère. Vous avez compris Donc, regardez comment la précision, l'exactitude dans les choses qui concernent Dieu lorsque c'est l'Esprit du Seigneur qui vous conduit. Il ne va pas vous conduire autrement, rien, comme il est écrit dans toutes alors, regardez. Et puis, il dit euh, que notre donc, prenne donc euh, euh, sa charge, effectivement. Alors, vous remarquerez que lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures, nous voyons qu'effectivement, qu il était avec eux. On n'a pas au même ministère, mais il était le fils de la perdition. Ils marchaient parce que vous vous souvenez, quand ils ont été envoyés, ils sont partis pour aller euh, là, prier. Parce que bon. Chasser les démons, vous connaissez, non Ils mm -hmm. se sont réjouis, Seigneur, les, les démons même nous sont soumis. Vous connaissez la réponse Il a dit, ne vous réjouissez pas ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont ainsi dans le livre. Dans quel livre Dans quel livre dans, Non, non, en parles, ne répondez pas. Dans quel livre Moi, je vais répondre n'importe parce que vous allez dire n'importe quoi. Dans les livres des vies, pas des vies de, vie de l'agneau, non, non, non, non, dans les livres des vies, il y a une différence. Parce que si ton nom à toi est inscrit dans le livre des vies, il peut être. C'est pas moi qui l'ai dit, il a dit. Si, si, si, si c'est écrit, lui, lui, lui. Oui, dans les livres d'Apocalypse, je pense que c'est cela, si, si on peut le trouver. Et, euh, je pense que c'est cela, oui. Et il a dit, hein, c'est l'Apocalypse, mon Dieu, c'est il faut qu'on le trouve. Voyez. Et il dit, écrit, à la c'est à il que, a c'est que, c'est si cependant tu as ça cependant tu as de quelques hommes qui n'ont pas suivi leurs vêtements ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes n'est-ce pas Merci, mon grand Celui qui vaincra Il sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Qu'est-ce qu'il fait Je n'effacerai point son nom du livre Ah Mais si ton nom à toi est inscrit dans les livres de vie de l'agneau... Hein Amen. Bon C'est encore dans les... Euh, euh, chapitre 10 d'Apocalypse, je pense. que c'est là aussi. non. 13. Ah oui, Chapitre 13, effectivement. Euh, ah, donc, voilà. Alors, au verset euh, euh... 5, au verset 4. « Et ils adoraient les dragons parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. » Et ils adoraient aussi la bête en disant qu'il est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Elle lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner les pouvoirs d'agir pendant 42 mois. Et lui ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Et ceux qui habitent donc dans le ciel. Elle lui fit donner de faire la guerre au saints et de les vaincre. Vous vous souvenez non Vous connaissez maintenant lesquels c'est en et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de voilà Alors, quand ton nom est écrit là dans le livre de vie de l'agneau personne et c'est impossible de l'effacer ça ne pourra pas être effacé parce que là, c'est pour ça que nous comprenons effectivement l'importance que révèle vraiment la connaissance de ce dont, pourquoi Jésus est le nom que nous devons porter. Est-ce que vous comprenez? Bref, bon, on ne va pas rentrer aussi dedans effectivement. Si. Bref. Nous l'avons lu effectivement dans les saintes écritures, comme nous parlions effectivement ici. Donc, euh, le Seigneur a, a gardé effectivement euh, cela. Et le jour de la Pentecôte, nous voyons que... Le Seigneur a eu à pouvoir, effectivement, aussi accomplir donc sa promesse qu'il a eu à pouvoir faire et tous les hommes l'ont eu à pouvoir voir. J'ai dit vite pour que je puisse, nous seulement prier puis que nous rentrions. Regardez très bien, toujours dans le acte, effectivement, lorsque l'apôtre Pierre parlait, il a dit une chose merveilleuse. C'est cela. Il dit, verset, euh, verset 22, il dit Hommes israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth.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 Car David dit de lui, je voyais constamment les seigneurs devant moi, parce qu'il est à ma droite enfin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas que mon âme, tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort, que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Vous connaissez cela, non il dit, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme oh, frère, qui me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sepulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc, il a pourri. David a vu la corruption. Vous voyez, non Mais il a dit que tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Donc cet homme était rempli de Dieu, en fait. Et quand il parlait, c'était l'Esprit du Seigneur, comme il était prophète. Vous vous souvenez, non Alors on dit même. Ah pardon, c'est écrit d'ailleurs, verset 30. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la, la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père quoi le Saint-Esprit, vous suivez cela Le Saint-Esprit qui avait été promis. Mm -hmm. Élevé à la droite. Vous vous souvenez pas Et vous, ça vous dit, élevé à la droite des dieux. Assis à la droite des dieux. Vous comprenez ah. Et donc, élevé à la droite des dieux, qui avait été promis et il a répondu, il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Donc ils avaient le témoignage, effectivement, ils avaient avec eux la promesse qui était accomplie, parce qu'ils ont reçu cette promesse et les gens pouvaient le voir, ils pouvaient aussi l'entendre, effectivement. Donc ce n'était pas historique, ou quelque chose qu'on pouvait dire, peut-être tu as reçu des patins du de Saint-Esprit. Oui, ai mais peut-être, probablement. Non, monsieur. Non, monsieur, non, madame, ce n'était pas quelque chose comme ça. Dit bon, un peu, oh, je très, vous voyez, j'ai fait comme ça, c'est le Saint-Esprit. Non, non, non, non, non, non, non. On voyait effectivement que cette personne n'est plus la même. Sa façon de pouvoir parler a changé. Mais que toi, tu es baptisé Saint-Esprit, tu critiques les gens, tu parles du mal des gens, tu te plais à pouvoir raconter n'importe quoi de ta bouche et tu me dis que tu as fait l'expérience du baptême. Ce n'est pas normal. Non, il faut, il faut revoir ton expérience quelque part. Parce que quand ils ont été baptisés et remplis de vie, la Bible dit, mais quand ils parlaient, Amen. mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils parlaient. Et ces gens, je me dis, mais quand ils nous parlent, on l'entend dans la langue maternelle. Mais lui, il s'occupait de parler dans sa langue à lui. On dit que même leur langue a changé. Amen. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, ne vous trompez pas. Alors il fait, il fait donc ses, il, il, il rend donc ses témoignages et ces hommes. Vous le Seigneur est vraiment parfait. Hein, vous me suivez Ces hommes qui étaient autour d'eux, qui étaient venus, ils différents endroits effectivement, qui, qui ils ont vu. Il ne veut pas dire que non. C'est peut-être non. Je dis mais c'est vraiment quelque chose de tellement puissant parce que moi ici, je suis chinois, je l'entends parler dans ma langue chinoise et pourtant il est galiléen. On voit aussi comment ils étaient remplis, ce n'est plus les personnes normales, c'est quelque ce qui s'est passé, effectivement. Et la chose qui s'est passée, elle est réelle. Mais c'est quoi Mais c'est les dit, mais c'est vrai cela. Et puis c'est pourquoi que Pierre leur parlait, effectivement, c'est ce que le Seigneur avait promis. Et nous le voyons, comme vous l'entendez, vous le voyez. Et c'est pour ça, en continuant, maintenant la Bible dit, ah non, il a enfoncé, mais que Dieu a fait, c'est du Seigneur écrit, c'est vrai, non Et puis il dit, et puis les gens tellement que cela était tellement puissant, la Bible dit. Le cœur, ces gens parce qu'ils ont vu, ils ont entendu, donner la parole, parce qu'il n'a pas été dans raconter n'importe quoi, il est ramené dans les écritures. C'est ce qui a dit dans Joël, vous le voyez et vous l'entendez, c'est palpable. Ces gens étaient tellement touchés, et puis ils crient, oh homme oh, frère, que ferons-nous Parce qu'ils en avaient assez d'être des comédiens. On leur a des Maintenant, nous voulons, nous voyons la chose réelle. C'est que la chose réelle et vraie existe. On faisait semblant d'être des d'humilité fabriquée. Il y en a comme ça, des comédiens, des pharisiens qui ont une humilité fabriquée. Quand vous les voyez, bonjour frère. Bonjour ma soeur. Alléluia. Oh Dieu bon. Les messieurs du frère dis mais mon frère, tu perds ton temps pour On voit bien que tu es un comédien. Oh, je ne peux pas manger. C est, c est... Alléluia. Il dit frère, tu perds ton temps pour rien. On voit que tu es un faux frère. Tu es un comète. »« Même si on ne te dit rien, mais on te regarde quand même. Et... Tu, tu, tu fais ton travail. On voit frère, l'humilité de Dieu n'est pas fabriquée quand même. Hein? C est, c est... Pourquoi ne devons-nous... C'est toujours ça les diables. Il est toujours comme ça que Dieu ait pitié de nous. Mais nous, nous devons chercher le véritable. Et c'est ce que... Désirons. Et alors il dit, mais oh, homme, oh, frère, en tout cas, qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir être comme vous La réponse euh, de Pierre euh, euh, n'a pas tardé. Il a dit, c'est pas compliqué. répentez vous Tout ce que vous avez eu à pouvoir magasiner, faites un qui, qui ne vous ont jamais donné la vie. répentez vous Le problème, c'est qu'on s'accroche à des choses inutiles. On croit vraiment que c'est... Tu sais très bien, parmi les années, tu t'es accroché, mais ça n'a pas jamais changé. <rire> et que chacun de vous ah, soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, ah, et vous recevrez la promesse du Saint-Esprit. Car la promesse est... Alors, mon frère et ma soeur, si eux, ils ont reçu la promesse et qu'ils ont obéi au Seigneur, qui l'ont expérimenté, alors toi mon frère, toi ma soeur, je veux que vous compreniez une chose. frères et sœurs, considérez ceci, tout ce que vous pouvez faire ne vaut rien. Toutes les comédies que vous voulez qu'on voit que vous êtes un bon frère, une bonne soeur, ça ne sert à rien. Parce que la nature charnelle va te rejoindre. Tu vas critiquer. Même si tu, tu te dis, oh, je ne fais rien, rien. Mais tu sors comme ça, on dit, ta vie, euh, Gaspard, euh, c'est vrai. Oh, mais toi qui voulais plus parler de Gaspard, si on t'a ma Gaspard, pas de sortir des dégons. Tous ces efforts-là ne servent à rien si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Alors, frère, avant que vous partiez, ma soeur, qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir mettre vos genoux à terre, de pleurer Dieu. Seigneur, tant que je ne l'ai pas reçu, je ne peux pas être appelé chrétien. Parce que tu as fait la promesse. Tu as la capacité. Mon frère et ma soeur, jusqu'à quand vous continuerez comme ça Tu sais très bien que si tu meurs sans le Saint-Esprit, vous savez quoi L'enlèvement oublié. Parce que tu dis, oh, dans cette excité où l'agneau est la lumière, tu chantes en disant, vite, et des lumières, oh, et véhicules, ce n'est pas à toi. Donc ça, ça ne t'appartient pas. Tu chantes ça pour ceux qui vont, parce qu'il y en a de ceux qui vont entrer. Ah oui, c'est peut-être celui que tu as, à côté de là que tu méprises, là que tu critiques, là. C'est celui-là qui, parce que toute la nuit, il pleure, il dit, Seigneur, je ne suis pas bien, on dit que je suis mauvais, aide-moi à pouvoir être meilleur. Parce Pendant que tu l'insultes comme ça, lui, il cherche Dieu. C'est celui-là que tu insultes, là. Il pleure la nuit, Seigneur, remplis-moi, fais-moi que tu sois bien meilleur, effectivement. Parce que tout ce que tout, tout contrôle bien ce aime Dieu. Donc quand tu l'insultes, là, tu le pousses à chercher Dieu. Mais toi qui insultes, tu es toujours là, d'attente. Ah, Les malgros, mais c'est vrai. Alors quand tu se vie de paix du ça c'est que lui il va rentrer. Vie de paix du c'est pour lui. Et toi Que le Seigneur nous aide. Amen. Que nous comprenons, frères et sœurs, qu'il est temps de jouer. C'est vrai, c'est plus tard que vous ne pourrez le réaliser. Je vous ai dit, je vous l'ai dit bien dès le début, j'ai dit, <rire> c'est maintenant que je commence davantage à pouvoir, je termine par là, à dire Jésus-Christ mon roi. Parfois on dit, mais maintenant on commence à voir que tu as toujours raison. Je vous ai dit, les livres des hébreux ici, dans lesquels nous sommes entrés. Frère, si tu n'es pas des dieux, ça sera difficile que tu puisses arriver à pouvoir tenir. Ah bien sûr que oui. Vous verrez comment les gens vont trouver les chemins. Ah oui. Vous verrez comment la nature des gens va commencer à pouvoir changer. Pas dans le bon, hein. Mais ceux qui sont des dieux. Vous allez voir comment ils vont changer. Comment l'Esprit du Seigneur, écoutez bien, va saisir les gens, va agir dans les gens, parce qu'il va purifier, il va sanctifier, il va le faire. Amen. Mon frère, tous ceux qui. Bref, mais c'est important que vous compreniez d'abord ce qui est nécessaire. C'est pour vous qui êtes des dieux. Comprenez que si le Seigneur a fait la promesse et qu'il a insisté, c'est pour toi. Mais pourquoi tu ne prends pas le temps pour les chercher? Pour parler des uns comme des autres tu as toujours du temps mais passe ton temps avec les seigneurs pour que les seigneurs te visitent aussi que quand tu viens ici on voit que non cette soeur avant elle était c'était quoi la radio scalbeck hein? vous voulez avoir des nouvelles mais des mauvaises toujours hein? il faut pousser les boutons chez elle et vous allez entendre tout mais maintenant quand vous entrez quand vous la regardez mais c'est plus la même personne vous poussez les boutons tout est off je vais avoir les nouvelles nouvelles quelles nouvelles tu vas avoir à la chair, on nous donne des nouvelles. On y va, et c'est tout. Il dit, oh, sœur, tu n'étais pas au courant, au courant de quoi Que Jésus revient. » Oui, oui, ça, je suis au courant. Ah, ah ben oui. <rire> Il va plus aller plus loin avec toi. Ah, c'est ça. Oui, oui, oui, Jésus revient. C'est pourquoi je me prépare. Ah, c'est ce que tu veux m'informer. À ah, la personne va. Si, les démons, Alors, revenons au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Lévenons, nous nous allons prier. Tendre père et précieux, sauveur. Nous approchons de ton trône de grâce et de miséricorde. Parce que nous savons que tu es le Dieu qui nous introduit dans les choses tellement merveilleuses et bénis, mon roi. Que ton peuple soit préparé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous conduire encore davantage et surtout. Oh Dieu, nous a fait rentrer dans la dimension tout à fait extraordinaire, mon Soba. C'est pourquoi je te prie que nous puissions prendre ce temps, Père, de chercher encore ta face, mon roi, avec ce peuple qui est à toi, que tu puisses nous transformer, nous changer, bénémoine Père Saint-Dieu, et que le Saint-Esprit dont tu nous avons entendu parler, mon Père saint le vrai, la promesse que tu as faite, mon mais Seigneur, oh Dieu, nous ne pouvons plus rester comme cela, comme si nous étions des spectateurs, mon bénémoine Père saint Nous voulons être des acteurs, mon bénémoine, Père Dieu, de ceux qui prennent part. Nous avons beaucoup parlé de beaucoup de choses, mon bénémoine, Père saint mais maintenant, nous voulons vraiment expérimenter cela, mon sauveur. La vérité de la Bible, mon bénémoine, Père Oh Jésus-Christ mon roi. Nous te cherchons toi parce que nous en avons tellement si besoin, Père. Parce que sans toi, mon bénémoine, Père Tibissant, sans cet esprit, qu'est-ce que la connaissance nous servirait, mon béni, mon Père dieu à quoi nous servirait, Seigneur Jésus Sans cet esprit, sans cette vie, mon bénémoine, Père à quoi cela nous servirait, Seigneur Parce que c'est vraiment après, vrai, Père comme la parole dit, Père Tu es le germe de vie, mon bénémoine, Père dieu Et si nous avons la parole que tu n'es voilà mon bénémé Père Tibissant, où est-ce que nous irons et qu'est-ce que nous allons faire avec cette parole mon bien-aimé Père Saint-Dieu Je t'en supplie mon roi. Tu es le Dieu qui réveille, mon bénémoine Père Tibissant, le Dieu qui ramène ton peuple, Père à être secoué par cela, Père Dieu, à chercher vraiment ta face, mon roi. à chercher, Père Tibissant, Dieu, ta face à toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Jusqu'à ce que, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, je t'en supplie, mon roi. C'est toi qui réveille encore davantage, mon roi. C'est toi qui suscites encore, Père Tibissant, les vouloir et les faire, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh, comme David pouvait le dire, je ne devrais pas sommer à mes paupières, Père à mes yeux. Je ce que tu aies trouvé les lieux de repos pour toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est cela que nous désirons, mon bébé, mais pas de un cri dans notre cœur, un cri dans notre âme. Je te suis reconnaissant, Père, ça. nous sommes fatigués, toutes ces choses inutiles avec les hommes qui viennent simplement. Oh, Jésus, christ mon m'aura, c'est cette vie que nous voulons, Père Dieu, qui nous introduit dans les choses merveilleuses, mon bébé, mais Père Dieu, oh, qui fait que nous puissions vraiment nous réjouir et nous sentir vraiment fils et filles de Dieu, Père. Bénis nos enfants, nos petits-enfants aussi, nos frères et sœurs, oh Dieu. Nos maisons, partout où nous sommes, mon sauveur, bien mes Père. Garde ton peuple, voici là qui est aussi avancé. Que tu le bénisses, que tu le fortifies, que tu le soutiennes, que tu le tiennes encore dans ta main puissante, mon bien aimé, Père, son Dieu car nous te remercions Père Dieu, te prions aussi pour les jours d'avenir, pour dimanche aussi Père Seigneur puisses-tu vraiment nous venir encore naître, nous visiter encore puissamment Père Dieu et prendre le contrôle, c'est vrai nous n'attendons nous qu'à toi mon bien-aimé Père Saint-Dieu nous étions mon roi, je te remercie parce que vraiment tu fais des choses tellement oh, grandiose mais dans la simplicité Père Saint-Dieu et, et d'une manière tellement puissante et profonde, nous ne voulons pas manquer à cela Père Saint-Dieu, nous ne voulons pas manquer à ce là nous voulons vraiment nous asseoir à, à tes pieds Seigneur Jésus et, et recevoir et, et surtout que notre esprit, que notre entendement soit vraiment ouvert, bien-aimé Père Saint-Dieu que ton peuple soit préparé, l'âme l'esprit, le corps, tout préparé préparer parce que nous pouvons, nous pouvons vraiment expérimenter encore des choses qui sont tellement grandioses. et ta part à toi Père Saint-Dieu, pardonne et soutiens-nous Père, nous te remercions car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen, que Dieu vous bénisse certainement le temps est, est avancé et, et pitié de cette personne que je suis mais c'est pour notre bien. Et le Seigneur nous aime et que nous voulons que les choses de Dieu avancent aussi dans notre vie. Alors, prenons rendez-vous avec le Seigneur. Des rendez-vous à genoux, à chercher sa face quand nous rentrons aussi. Mettons les autres choses à côté. Seigneur, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec toi. Aide-moi à ce que l'intérieur. Comme. <rire> Comme. Comme. Comme mais je crois que c'est une mélodie qui, qui m'est venue effectivement. Et je ne sais plus le retrouver, mais euh, c est, c est... Non, non, non, non. Et euh, c'est.. Non, pas comme une biche. Ils viennent me dire ici tout à l'heure, comme une biche, voyez <rire> comme, un comme un torrent qui débordait sur ses rives. Votre cœur s'inondera et des joies se remplira. Vous le connaissez, non C'est dans le, dans le cœur cantique. Voilà, c'est celui-là qu'on peut chanter. Que Dieu vous bénisse. Votre cœur soupire après... Euh... 181 dans les femmes. <coughs> Votre cœur soupire-t-il après le baptême d'en haut oh, Que le Seigneur soit promis. Hâtez-vous de rechercher un regard de ce temps nouveau, le baptême de l'Esprit, comme un torrent, torrent qui demande sur ses lits. Notre cœur sinon de et de ce